Un pan, toujours le même, dans le chuchotement rectiligne des arbres. Un passage presque semblable. Ce tambour au creux du ventre. L'envie soudaine de déserter la colonne des troncs, de briser les lignes et me planter face à toi.